je, je pensais la faire. Je pensais la faire. Euh, pas comme ça, mais voilà, je la comme ça, voilà. Ou euh, mon serveur Discord, donc Team Astral yu vous voyez bien. Hein? Team Astral yu vous pouvez venir rejoindre ce serveur, donc, où on échange. Où j'échange toutes mes vidéos pour être. Euh, pour être euh, mis en place et toutes mes aventures Pokémon Go. Voilà, tout simplement. Donc. Euh, Là, vous voyez, il y a toutes les vidéos, il y a tout, il y a donc, il y a, il y a, il y a Stark, il y a Blade, il y a Inusham, déjà, il y a Daddy Shoop, voilà, et je pensais faire un concours pour la prochaine, pour la prochaine, oui, pour la prochaine ouverture, donc je vais me remettre en, à... Voilà, je vais me remettre en grand comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas assez. Et pour la prochaine ouverture que je vais faire au mois d'octobre, je vais euh, lancer un petit concours. Donc euh, réfléchissez vite. Voilà. Et c'est le premier qui, qui va me donner la bonne réponse, qui gagnera la carte la plus chère de la boîte que j'aurai. Donc je vais faire comme j'ai fait avec euh, les méga teambox. Donc normalement, voilà. La plus chère de la boîte, elle ira au vainqueur. Voilà tout simplement, donc euh, la question est, la question est, bien sûr, quel est le monstre X6 le plus puissant en Link, en Link, en invocation Link, attention, c'est euh, à vous de, c'est à vous d'y répondre, voilà, donc euh, je pensais que, enfin je sais que vous aimez bien les concours, donc ça serait pas mal d'en refaire. Euh, actuellement je suis en train de préparer la seconde vidéo de Charival Gabriel donc euh, quand j'aurai un peu le temps et puis demain vous aurez une vidéo demain vous aurez une vidéo de de, de pour euh, vous montrer à quel point je suis honnête avec les gens donc euh, voilà sur ce les amis je vous laisse, je vous dis à plus